Bonjour à tous, moi c'est Louise, je suis euh, de la promo Marie Curie de FORPROF. J'ai obtenu euh, cette année, en 2022, le CRPE externe euh, du premier coup. Euh, grâce à FORPROF, j'ai envie de dire, euh, j'étais inscrite à la formule gagnante, donc la formule complète avec les cours en présentiel. Euh, donc deux samedis par mois, euh, nous avions des cours... Euh, donc en groupe, avec des travaux à préparer, c'est-à-dire que Fort Prof nous fait travailler la pédagogie inversée. Donc on avait des, des travaux à préparer pour ensuite nous donner le cours. Euh, cette méthode peut surprendre au début, mais je pense qu'elle est tout à fait adaptée euh, à acquérir euh, bah, le maximum euh, d'informations pour euh, le concours. Donc moi il s'agit d'une reconversion professionnelle, je n'étais pas du tout dans le milieu de l'enseignement. J'ai appris énormément grâce à Fort Prof, notamment pour les oraux. Les oraux sont travaillés depuis le début de l'année, ce qui est quand même un avantage parce que ben, quand fin mai vous recevez les résultats que vous apprenez, que vous passez les oraux, ben, c'est trop tard pour s'y mettre. Donc nous, avec FORPROF, dès le mois d'octobre, nous avions des cours et des vidéos à regarder pour préparer les oraux, ce qui fait qu'au ben, mois de mai, on se sentait déjà prêt et armé. Euh, nous avons aussi eu des concours blancs, donc des concours blancs euh, écrits. Euh, J'en ai eu pour ma part euh, ben, en condition d'examen, en présentiel, et une autre partie euh, en distance à faire à la maison, mais également en condition d'examen. Euh, ces concours blancs euh, sont très importants puisqu'ils permettent vraiment euh, de se mettre en condition et je n'ai pas trouvé euh, de différence entre les concours blancs et euh, le vrai concours, c'est-à-dire qu'on nous demande vraiment euh, la même chose, donc on peut, grâce aux corrigés qu'on nous donne, euh, cibler euh, ce dont on a besoin. On a eu également des oraux blancs, donc euh, moi j'ai choisi euh, en individuel, donc en Skype. Euh, J'avais donc un professeur en face de moi euh, en condition d'examen et euh, pareil, un débriefing ensuite pour me dire ben, ce qu'il a manqué, ce qui, ce qui n'allait pas. Et grâce à ça, j'ai obtenu de, de très bonnes notes aux oraux. Donc je pense vraiment que ben, grâce à FortProf, je me suis euh, lancée et améliorée. Euh, enfin, si je peux donner un conseil, euh, c'est de rester organisé. Euh, pour moi, c'est vraiment la clé. Donc, se faire un planning euh, toutes les semaines. Euh, on va justement vous demander ben, de, de préparer des, des dossiers, de rendre des travaux. Et donc, vraiment de se mettre euh, de manière euh, fixe dans une organisation, c'est le plus important. Euh, tout le monde n'a pas la même organisation, donc ne pas se comparer. Vous aurez dans votre promo des personnes qui travaillent à temps plein à côté, d'autres qui ont des impératifs. Euh, je suis maman de quatre enfants, j'ai oublié de préciser, donc un beau boulot aussi. Mais euh, le fait d'avoir su rester organisée et concentré, je pense que ça a aidé. Euh, et puis de ne pas se décourager. Euh, la fatigue va arriver. Il y a des mois qui sont très difficiles, le mois de décembre, le mois de janvier, où on a envie de baisser les bras. Ben, ne pas hésiter à s'accorder une pause, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais couper pendant 2, 3, 4 jours même s'il le faut, ça aidera à repartir sur de bonnes bases. Donc il ne faut vraiment pas se sentir coupable de ça. Et je sais que ça, ça est très très important. Et ce n'est pas les 3 ou 4 jours que vous prendrez qui vont faire une différence à la fin. Euh, pareil, après les écrits, euh, on a une grosse période de fatigue, pendant une semaine, même 15 jours, on est complètement déphasé. Bah, ne pas hésiter à se reposer, à prendre des forces pour attaquer parce que voilà la, la route est longue. Euh, moi, j'ai commencé la prépa Fort Prof bah, en septembre euh, pour finir donc, euh, mon dernier oral le, le 13 juin. Donc C'est très long. Donc, euh, s'accrocher, euh, respirer, profiter de ses proches. Et puis, euh, en tout cas, je vous souhaite bon courage et vous avez fait le bon choix avec Fort Prof. <rire> bon courage. Au revoir.